Bonne nouvelle. Euh, moi, je m'en réjouis surtout que les Irlandais ont voté massivement euh, pour le traité de Lisbonne. Bon, ils ont reçu des assurances euh, sur leur commissaire, sur euh, euh, la fiscalité, très bien, euh, sur leur neutralité. Euh, et puis, euh, voilà, ils ont décidé, la crise est passée par là aussi, donc euh, qu'il valait mieux pour eux être dedans que dehors. Et donc, euh, voilà, bah, c'est une très bonne nouvelle pour l'Irlande et c'est une très bonne nouvelle pour l'Europe aussi. une surprise. Euh, ce qu'on peut craindre, c'est évidemment que euh, les recours se multiplient et qu'ils fassent durer euh, en suscitant de multiples recours jusqu'aux élections euh, britanniques qui sont prévues au plus tard au mois de juin et que par conséquent ensuite il y a un référendum britannique auquel s'est euh, engagé David Cameron qui probablement gagnera les élections qui compromettent l'ensemble. Bon, ça c'est le scénario noir. J'y crois pas trop parce que D'abord, euh, la République tchèque, ça ne peut pas se résumer à Vaclav-Klaus, euh, premièrement, euh, que euh, la Cour constitutionnelle, on ne sait pas ce qu'elle va décider, il faut qu'elle déclare d'abord recevable le, le premier recours. Troisièmement, l'Union européenne a quand même quelques arguments hein, euh, très concrets vis-à-vis euh, -vis de la République tchèque. Donc il y a un moment où Vaclav-Klaus euh, va être obligé de réfléchir sérieusement euh, par rapport à son obstruction, Ensuite, est-ce que David Cameron lui-même, euh, une fois qu'il sera Premier ministre, a vraiment intérêt à se mettre sur les bras un référendum sur l'Europe J'en suis pas absolument certaine, parce que euh, l'expérience montre, à peu près dans tous les pays d'ailleurs, que quand on passe de l'opposition euh, à la majorité, de l'opposition au pouvoir, on devient tout d'un coup beaucoup plus compréhensif vis-à-vis -vis de l'Europe qu'on ne l'a été. Donc euh, voilà, je crois que quand même, il ne faut pas trop noircir, mais il faut être vigilant, parce qu'on a besoin que le traité, en plus, rentre en vigueur le plus rapidement possible. Alors, la présidence suédoise, ça a été confirmé hier, voudrait qu'il entre en vigueur dès la fin de ce mois au prochain Conseil européen, fin octobre. Bon, c'est peut-être un peu optimiste par rapport aux décisions de la Cour constitutionnelle tchèque, mais il faut qu'il rentre en vigueur avant la fin de l'année et que tout le dispositif institutionnel soit en place au 1er janvier de l'année prochaine pour qu'enfin euh, ça marche et qu'on puisse passer à des politiques concrètes, parce que c'est ça qui intéresse les Européens. Qu'est-ce qu'on va faire sur le climat, qu'est-ce qu'on va faire en matière d'énergie, qu'est-ce que nous allons faire pour sortir de la crise et lutter contre le chômage, qu'est-ce que nous allons faire pour que les pratiques financières qui nous ont menés dans le mur ne recommencent pas, c'est tout ça qui est important. Voilà, plus vite on sort, on a un schéma institutionnel nouveau qui est stabilisé et mieux c'est. Il faut pouvoir sortir. Euh, d'abord avoir un schéma institutionnel stabilisé quand on aura un président ou une présidente du conseil européen euh un ou une autre représentante pour la politique étrangère. Ce qui me frappe, c'est quand même, il faut quand même qu'on imagine que euh, dans ces postes, on peut peut-être s'interroger sur la présence d'une femme, par exemple, qu'on ne fait jamais, qu'une raison, qu'on n'est pas... Euh, qu est, mais enfin, euh, en dehors de ça, une fois qu'on aura ces deux personnages qui seront euh, en place, à ce moment-là, l'Europe pourra recommencer à être visible. Euh, ce qui me ce qui mena, c'est qu'en raison de, euh, des problèmes institutionnels qui traînent depuis cinq ans, euh, l'Union Européenne disparaît en tant que telle dans tous les grands rendez-vous internationaux. Au G20, euh, c'était flagrant. C'est vrai que les G7, G8, G20 et autres ne sont jamais très favorables à la visibilité de l'Union Européenne, mais enfin, c'est la première fois euh, qu'on la voit à ce point disparaître derrière euh, les États-nations. Ça change et ça changera quand euh, nous aurons un ou une présidente du Conseil Européen, un ou une autre représentante pour la politique étrangère, c'est que des communes.